Salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des, a... des astuces pour s'alimenter en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête. Donc ici, on essaye des recettes, euh, beaucoup plus des recettes de, de gâteries, de gâteries santé comme des petits desserts. Mais de plus en plus, je vais aussi faire des repas chauds. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une baguette keto. J'espère que vous aimez le pain, la baguette, si ça vous manque. En tout cas, si un tel contenu vous euh, plaît, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Mais avant de commencer, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que c'est la fête, l'anniversaire de ma petite dernière jeudi et... C'est vrai que les choses sont un petit peu différentes cette année, euh, elle n'a pas pu éviter des amis, plein d'amis comme elle aime. mais on va quand même avoir du fun. Mais ce pain keto que je fais, c'est pas pour elle, c'est pour, pour moi, parce que mes enfants disent, hum, non, il n'y a que ma première qui a dit, ok, maman, je pense que je vais commencer à, je vais diminuer les glucides, je vais diminuer les carbs, je vais commencer à manger les choses keto, vous voyez, hein? donc euh, en tout cas, Là, il ne faut pas baisser les, les bras. Alors, sans plus tarder pour cette recette de pain, nous avons ces ingrédients. Ça a l'air comme si c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup d'ingrédients. Je vais vous expliquer. Euh, en fait, la recette d'origine, euh, c'est juste euh, une boîte. Mais là, je vais doubler en fait. Je vais doubler la recette. Donc, la recette d'origine, c'est une boîte de farine d'amande, une boîte de fibres, euh, de farine de gluten. La farine de bulletin c'est vraiment la partie, juste la partie des fibres. Donc, on n'a pas les caps. Vous voyez ici, par exemple. Euh, je me demandais toujours, parce que j'avais vu ça euh, sur le net, je me disais, est-ce que ça va marcher avec moi J'ai essayé et j'ai testé, en fait. Et j'ai vu que ben, ça ne ça m'a pas, fait, euh, euh, ça pas euh, fait gonfler, en fait. Et vous voyez ici au niveau des, euh, je ne sais pas si ça se voit, mais le sucre, ici, on a 0 g et le glu les glucides 4 g. Donc, euh, la partie fibre du gluten, c'est tout à fait keto, à moins que vous soyez allergique au gluten. Et si vous êtes allergique au gluten, vous pouvez utiliser ça. Donc, euh, fibre, fiber, ça c'est toujours juste la partie des fibres. Et euh, c'est aussi keto, ça. Vous voyez Donc, 0 g, fibre, 3 g, c'est Donc, c'est vraiment juste des fibres. Et voilà. Donc, la recette, je vais la modifier parce que j'aime essayer des choses. Ok J'aime essayer des choses. Ici, j'ai une boîte et demi, euh, une tasse et demi de farine d'amande. Ici, j'ai une tasse de... J'ai une tasse de... Protein Isolate. Donc, ça, c'est ma transformation. Je vais voir ce que ça va donner parce que je voulais mettre moins de farine d'amande et moins de fibres aussi. Donc, ici, j'ai fait un mélange de haute fiber et euh, wheat fiber. Donc, j'ai fait un mélange ici, une boîte et demie. Et donc, là, on a la farine d'isolate de protéines. Et, euh, et puis, on va mettre, euh, évidemment, le baking powder dans la poudre à pâte pour faire gonfler. Euh, on a aussi ça pour... Euh, c'est comme la euh, à la lévure du papin, en fait. Donc, c'est ça, active-sèche. On va mettre les deux. On va mettre juste euh, deux cuillères d'erythritol. De Ce que j'aime, du sel. Et on a aussi les graines de lin. Donc, euh, il y a plusieurs marques sur le marché, c'est ça. Donc ici, j'ai juste mis euh, pour vous montrer la farine d'amande que j'utilise. fiber Et on a aussi euh, l'huile d'olive. Donc en fait, pour faire cette recette, nous allons utiliser ces ingrédients-ci qui sont en avant ici. Donc c'est pas beaucoup. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors on va mettre tous les ingrédients secs d'abord. Les ingrédients secs, je vais euh, mettre. Dans, je vais utiliser ma, ma machine là, donc je vais mettre tout ici. Les ingrédients secs. Dans les ingrédients secs, j'ai la farine d'amande que je mets là. Vous pouvez pas voir comment ça a l'air, mais bon, on va. Oups, ça, ça fait. Euh, ouh. Et ça, donc on met tous les ingrédients secs. C'est ça, on a la farine d'amande. Les fibres. Les grains de lin. Les grains de lin, on va mettre une demi, une demi tasse Une demi -tasse. Ça, ça donne une couleur un peu brun à notre pain. Et en fait, j'aime quand le vin vraiment est vraiment à bien les fibres, ça aide pour la digestion. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sec? On a le sweetener, donc c'est qui donne le goût sucré. On va mettre deux cuillères. Une cuillère. Deux cuillères. Ensuite, on va mettre euh, du sel, une petite cuillère. Bon, là, je vais mettre deux parce que je double recette. Bon, une petite cuillère ici. Deux. <rire> deux petites cuillères, autant pour moi. On met là. Je pas trop parce que je veux pas que ça soit trop trop. C'est le sel. Moi j'utilise le sel rose. En fait. Donc, je l'ai mis dans cette boîte, mais c'est le sel de, de Lima Yaya. C'est rose. Donc, et euh, à poudre à pâte, on va mettre 3 3 cuillères 3, cuillères. 3 petites cuillères. 1, 2, 3, okay. et. Euh, euh, oui, ça. la levure sèche active sèche c'est la levure à pain. on va en mettre 4 4 cuillères parce que je double la recette tout ce qui reste c'est de mélanger ajouter l'huile d'olive et euh, l'eau l'eau tiède. Je vais mélanger ici à la main. voir. Les fibres, ça, c'est un petit peu volant ça... La farine s'en un peu. Donc, je vais mettre 4. 4 cuillères. Avec cette quantité. 1, 2, 3, et 4. l'eau on va mettre au fur et à mesure en principe c'est deux tasses d'eau mais on va mettre au fur et à mesure ça se peut qu'on mette moins et puis l'eau doit être vraiment juste tiède pas très chaude donc je vais mettre euh, bon je vais mettre presque toute cette boîte parce qu'on a jusqu'à deux et puis pour la suite on va mettre au fur et à mesure Encore de l'eau pendant que ça tourne. Donc, on a notre pâte ici. Qui est une pâte euh, collante, assez collante. Bon, comme j'ai modifié la recette, je ne sais pas s'il fallait que je mette moins d'eau. Franchement, là, ça c'est expérimental. <rire> je ne sais pas s'il fallait que je mette moins d'eau. Donc, elle est assez collante. C'est pas manipulable avec euh, la main. Sauf euh, si vous mettez... Euh, de l'eau sur vos mains et là je vais diviser cette pâte en deux pour mettre ici dans ce moule à baguette en fait je ne sais pas ce que ça va donner parce que cette modification j'ai décidé de la faire aujourd'hui et comme j'ai essayé de nouvelles choses je n'ai aucune idée de ce que ça va donner Donc, on en je mets l'huile ici sur euh, le papier parchemin et je vais simplement euh, déposer la pâte là, que je vais étaler. La version originale, je rappelle, c'est juste de la farine d'amande avec la farine de butin Donc, qui est juste de fil. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose, enfin, en tant que farine et il y a aussi, euh, il y a aussi, euh, comment on appelle les grains, la farine de lin, ouais, c'est juste ça. Mais là, j'ai mélangé avec euh, les fibres de haute, de, de j'ai aussi mélangé avec euh, la farine de, euh, euh, euh, iso, voilà. Protéines isolées. Donc, j'ai peut-être compliqué. Mais on va voir si au bout, si c'est intéressant au bout. Si c'est intéressant au bout, je, je la ferai souvent. J'aime euh, essayer des choses. juste euh, C'est juste moi. Vous allez me supporter. J'aime essayer des choses. On a là notre, euh, nos deux baguettes, en fait, que <rire> j'ai fini par lisser. Euh, la pâte est assez collante et probablement j'ai mis, euh, peut-être j'aurais dû mettre moins d'eau puisque j'ai fait des mélanges avec d'autres farines qui sont pas dans la recette originale. En tout cas, on va voir. Donc là, on va laisser poser pendant une heure que ça gonfle et ensuite on mettra au four donc on se voit tout de suite Alright, voilà donc le produit final de nos deux baguettes qui sont là euh, c'est bien doré donc après 30 minutes on a donc des baguettes bien dorées. Euh, c'est brun à cause de comme on a vu des fibres on a mis beaucoup de fibres à l'intérieur je trouve que ce n'est pas aussi gonflé au-dessus comme la version, la recette originale. Voilà, on a nos deux baguettes qui sont là. En tout cas, c'est bien joli. Et ici, j'ai mis déjà euh, le fromage en crème pour faire le test. Alors, on va faire le test du goût. Tout. Alors, on est prêt pour le test du goût C'est bien croustillant. Je peux sentir le hot fiber. Donc, les autres farines que j'ai ajoutées, je peux les sentir et ça modifie un peu aussi au niveau du goût par rapport à la recette originale. Mais c'est bon quand même. Mais si on me dit de choisir, je pense que je choisirai la recette originale, c'est-à-dire juste la farine d'amande. Avec la farine de gutin, qui est la, les fibres en fait, et la farine de lin. <rire> Donc avec ça, on a un goût qui est, qui est différent. Mais ça, c'est pas mal non plus. Ça peut vous... Vous pouvez le faire et... C'est une bonne alternative à la baguette de la boulangerie. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous donnera des idées. En tout cas, euh, si un tel contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et ici à côté, j'ai notre star du jour, Jidi, qui a sa tête. Tu dis quelque chose Hello. Hello. <rire> Voilà Baba, Bye -bye, à la prochaine